Ils sont où encore ces gamins là oh. Excusez-moi, je peux vous aider Oui, j'ai encore perdu mes deux enfants, leur mère va m'exploser Mais non, on va les retrouver, dites-moi leur prénom, on va les appeler au micro Sécurité, vous avez deux enfants à appeler Bonjour, ici l'accueil du magasin Le petit Naruto Uzumaki est attendu à l'accueil Le petit Naruto Uzumaki Ainsi que son petit frère Cristiano Ronaldo Siiii Monsieur, il y a vraiment des gens qui appellent leur enfant Naruto Des malades mentales. Allez, viens Fortnite, on y va.